Dans ce contexte de turbulence et d'incertitude, vous pouvez, en tant que directeur commercial, vraisemblablement agir sur trois leviers. Le premier, c'est euh, véritablement de remettre le client au cœur de vos stratégies commerciales, bien sûr, mais aussi euh, au cœur de, de, des échanges que vous pouvez avoir euh, à l'intérieur de l'entreprise. Premièrement, revisiter vos stratégies commerciales et vérifier que vous avez fixé, par exemple, des indicateurs de performance qui sont liés au client, à sa satisfaction, à sa fidélité. Et puis, au, au sein des échanges, euh, c'est très important de remettre le client au cœur des échanges dans le quotidien. Par exemple, dans une réunion d'équipe, pourquoi ne pas remettre une chaise pour le client, une chaise symbolique bien sûr. Le deuxième levier sur lequel vous pouvez sans doute agir, c'est euh, bah, celui qui vous concerne, en faisant évoluer vos propres pratiques managériales. La première chose, hein, dans un climat de turbulence, ça va être d'être exigeant vis-à-vis hein, -vis de vos équipes, bien sûr, sans être épuisant, euh, mieux choisir vos combats. Mieux choisir vos moments aussi hein, lorsque vous formulez des, des demandes à vos équipes. Vos équipes, elles ont besoin d'un cap, donc euh, vous n'avez pas forcément vous euh, euh, un, une vision extrêmement claire de l'avenir. Pourquoi ne pas le dire euh, à vos équipes en partageant avec eux sous une forme d'authenticité, hein, en leur disant bah voilà, les choses ne sont pas extrêmement claires, mais voilà le cap que j'ai envie de fixer euh, pour euh, pour l'équipe. Le troisième levier, c'est euh, bah, sur euh, le développement des compétences de vos équipes commerciales. Euh, alors tout d'abord, euh, vous-même vous hein, en tant que, que manager, ça va être important de faire preuve d'exemplarité en la matière. Euh, si euh, vous êtes euh, à, à, dans l'ère du temps, euh, si vous développez vos, vos compétences chaque jour et si vous êtes à l'heure de la digitalisation par exemple, euh, vos équipes euh, évidemment vont être portées hein, en constatant que euh, ce que vous leur demandez, eh bien, vous l'incarnez. Accompagner les compétences de vos équipes, c'est stratégique hein, aujourd'hui euh, pour votre entreprise sans doute. Euh, ce qui va être euh, évidemment décisif, c'est euh, aussi de les accompagner concrètement dans leur plan de développement de compétences, en les accompagnant par exemple sur le terrain, en adoptant une posture véritablement de manager coach, développeur de compétences. Dans ce climat de forte turbulence, vous le savez bien, il n'y a pas de méthode ou de réponse prête à appliquer. Mais finalement, vous, comment vous y prenez-vous